tout le monde j'espère que vous allez bien ici sofiane de la chaîne rétro rpg alors petit retour sur ces soldes la seconde partie je suis retourné euh, peu de temps après en plein milieu des soldes je suis retourné à la fin avant avant que ça termine je suis revenu avec des, des bons jeux ouais certains sont pas mal certains sont pas mal d'autres sont un peu sont un peu pourris mais on va dire que j'ai eu euh, vraiment un très bon prix les prix c'était vraiment excellent cette fois-ci bon après bien sûr hein, plus t'attends les soldes les plus les pépites les plus importantes par, hein. c'est comme les diamants. Les diamants, ça reste pas le premier euh, premier qui trouve ça, lui. Enfin, la métaphore n'est pas terrible, mais voilà, tu as, as compris ce que je voulais dire en tout cas. Donc, voilà, on va commencer par euh, ce, ce retour de la seconde partie des soldes par euh, la Fnac. Alors, à la Fnac, j'ai acheté euh, trois jeux deux jeux PS4 en occasion et un jeu Switch neuf. Alors, le premier, c'est Labyrinthe offre frein sur PS4. Voilà, je sais pas si tu vois. Il y a un petit reflet, mais bon, c'est pas grave. Tranquille. Alors, j'ai payé 6 euros. Complet. En excellent état. Avec la notice de 10 gaia Enfin, la notice plutôt. Enfin, avec la pub de 10 Gaïa, plutôt. Complète. Voilà, le jeu. Nickel. Je suis content. Il me semble que j'avais pris sur PS3. Voilà, c'est la chose faite. J'ai sur PS4 maintenant. 6 euros. Je suis quand même content. Ensuite, Wargrove. Pareil, Wargrove, il est complet. En état nickel. Enfin, il était en état nickel. J'ai fait l'erreur de le laisser poser chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fils, euh, qui a deux ans, l'a pris euh, à retirer le CD et il l'a frotté sur le, sol au carla... sur le sol avec du, sol, euh, du carrelage. Donc, euh, vous imaginez l'état. Il est vraiment peu pas en bon état. Donc, euh, je suis un peu dégoûté, mais on va dire que je me suis vengé. Je me suis vengé, vous allez comprendre après pourquoi. Donc voilà, soit j'ai payé 4€ à la Fnac. Il était en excellent état, Il ne l'est plus, malheureusement. C'est les choses de la vie. J'aurais pas dû essayer de traîner mes jeux. Voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, ensuite, le dernier jeu que j'ai trouvé à Fnac. Bravo Défaut de Celui-ci, je l'ai payé 18€. Il était à moins 70, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais ça devait être ça moins 70. Donc ensuite, les jeux, que j'ai trouvé à Micromania. Alors Micromania, j'ai trouvé, c'était toujours la même offre, deux jeux PS3 à 5 euros, ou deux jeux 3.6 à 5 euros, idem. Donc j'ai pris que des jeux PS3, car 3.6 je n'ai pas trouvé. J'ai pris quelques jeux PS4 aussi, bon, on va commencer par les jeux PS3. Donc en gros, ça m'est revenu à 2,50 euros le jeu. Chaque jeu m'est revenu à 2,50 sur PS3. Le premier Naruto Ultimate Ninja strom 3. Nickel, 2,50€. Complet. La boîte un peu rayée, mais bon, c'est des jeux que tu trouves d'AEBA, -E d'occasion. Donc forcément, tout le monde y met la main, tout le monde le prend. Ils sont mal menés, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour le prix, on va, pas, on va pas faire la fine bouche. Ensuite, Mafia 2. Ah ouais tu vois, ici j'ai pas vu qu'un outil c'est abîmé bon c'est pas grave. Il est complet avec un poster, une pub, je sais pas c'est quoi. On verra ça plus tard. Mafia ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me suis arrêté à, à Mafia 1, moi, de mon côté. Il faudrait que je fasse Mafia 2 à l'occasion, faudrait que je fasse celui-là. Si l'envie m'en prend et si je le trouve le temps aussi, notamment, car j'ai énormément de, de jeux à jouer avant. Et, et mafia pour moi, c'est vraiment pas une priorité comme, comme jeu. Ensuite, l'excellent Soul Calibur 4. Pas enfin, l'excellent, je pense. Il hein. faut me dire c'est bien aussi, si je n'ai jamais joué. Moi, je suis resté bloqué à Soul Calibur 2 sur Dreamcast. Voilà, là, j'ai pris Soul Calibur 4. Il me semble que j'avais déjà. Hum, j'ai un doute quand même, mais bon. c'est pas grave, j'ai pris 2,50€. Ça ne mange pas de pain. C'est pas mon expression, ça, mais je me suis habitué à le dire sur, sur YouTube. Donc voilà, complet. Ah, mince. Ah, voilà. Là, j'ai horreur de ça, les petites... Euh... Les petits autocollants collés sur une notice, je sais pas comment je vais faire pour le retirer proprement. Moi, il ça va être impossible de retirer sans, sans faire de dégâts. Je vais le laisser, je crois. Franchement, je comprends pas les anciennes qui collent les, les, les autocollants sur une notice ou autre. Même ça, j'ai retiré des petits autocollants sur certains jeux, mais quand j'y retire, c'est ça devient super euh, super crade et tout. Donc, je sais pas comment y retirer proprement sur les boîtes. Si certains le savent, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Soukébure 4, 2,50€, nickel. Ensuite, une petite pépite. Enfin, une petite pépite, je pense. Hein. Moi, je n'ai pas joué, mon fils l'a énormément fait sur PS Vita. Euh, je l'ai regardé jouer, j'ai regardé les vidéos, il me super sympa. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. C'est bien sûr, c'est bien sûr. Little Big Planet 1. Pareil, on va dire comme c'est une offre. Ça revenait à 2,50€ le jeu, donc 2,50€ Little Big Planet. Complet. Ah, là, on voit que le CD est dans l'autre sens. À mon avis, la a mal été remis. Bon, c'est pas grave. Euh, je remettrai ça la jaquette de bon sens à l'occasion. Donc, euh, complet. Nickel. Voilà. C'est vrai que les jeux PS3 et Xbox euh, 36 c'était les derniers jeux à bénéficier des, des notices. Après, euh, on n'a plus trop connu les jeux. Euh, les jeux avec notice sur PS4 et autres, c'est bien dommage ça, mais bon, tant pis. Hein. C'est la vie, hein. c'est la vie du dématérialisé déjà qui va, qui va commencer à arriver petit à petit. Malheureusement. Mais bon, on fait avec. Hein. Les jeux physiques seront vous, sûrement voie vous à disparaître. Bon, tant pis, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour continuer, Little Big Planet 2, appareil, 2,50 Par contre, c'est la version essentielle. Bon, c'est pas grave. Très bon prix, même pour la version essentielle. Complet nickel. Bon, notice. Un peu abîmé le jeu bon il est un peu la boîte est un peu rayé et bien évidemment ça traînait les balles de micromania donc forcément va essayer à attendre on va dire ensuite il me semble que j'avais pris la dernière fois celui-là c'est alpha protocol un tactical rpg euh, donc voilà un, un jeu d'espionnage plutôt excusez moi j'ai même pas joué pour que je le fasse c'est un jeu Sega et je l'ai payé 250€ comme le reste celui-là par contre franchement pour un jeu qui était à le bac d'occasion je trouve que la boîte est vraiment en bon état, il n'y a pas de rire, rien nickel, c'est pas mal et voilà, maintenant on continue toujours sur, sur, sur les jeux cru Micromania, mais cette fois-ci PS4 alors le premier, j'ai payé 5 euros certains jeux d'occasion étaient à 5 euros j'en ai pris quelques-uns, j'en ai pris euh, J'en pris qu'un en fait. J'en pris qu'un parce qu'après, les autres c'est des jeux neufs, enfin neufs euh, pseudo neufs, si vous voyez ce que je veux dire. Euh... Donc, euh, le premier jeu d'occasion que j'ai pris à micro sur PS4, c'est Ginter Gear X euh, Red RD Revelator, 5 euros. Avec les 5 mais c'est 5 euros en fait. Je suis vraiment très content. J'aime bien les jeux de combat. Bon, c'est vrai que les Guitar Gear X, je ne les ai pas trop faits. Je joue surtout à du Tekken et à du Street Fighter. Mais il faudra le faire à l'occasion. Ensuite, 5 euros. 8 bits Army. Alors, 8 bits, je pense c'est pour vous dire que c'est un jeu style façon 8 bits. Je trouve super bien fait. Franchement, ce type de décor, ce type de graphisme, ça vit très très bien. Bon, 5 euros. Alors, celui-là, est-ce qu'il y a une notice Non, pas de notice, voilà. ce sont tous les ps 4, c'est fini, la notice. Voilà, je suis content de rentrer celui là. Ensuite, un jeu que j'ai payé vraiment pas cher. Celui-ci est censé être neuf. est censé être neuf, enfin censé, parce qu'il parce qu n'y a plus de... Pas, il y a pas de blister chez Micromania. C'était bien évidemment. Aegis of Earth. Donc voilà, 1 euro. Nickel, 1 euro. C'est moins cher qu'un café euh, au bar, qui coûte euro 20 je crois, ou 1,10. Je sais pas, je ne bois pas de café, mais à mon avis, les cafés, ça coûte plus d'un euro. Donc c'est moins cher qu'un qu petit expresso au bar. Et pour finir, pour du micro je reste sur du micro Dernier jeu. Vous vous souvenez d'ailleurs, je vous ai dit que j'ai pris Wargrove sur PS4 et que mon fils l'avait abîmé et j'étais dégoûté. Je me suis vengé. Je l'ai pris cette fois-ci sur la Switch à 10 euros. En 9, 9, mais déblister donc normal quoi. Je suis une rien et là il est complet. Le petit code et la petite carte euh, ainsi qu'à petite notice au-dessus. Le petit jeu, suis ici j'aimerais bien le faire. Est-ce que j'aurais le temps de le faire ou pas? J'en sais rien. En plus, je suis pas fan vraiment des tout ce qui est jeu stratégie ou tactique RPG et autres. Mais bon, ça me donne vraiment bien envie, donc il euh, faudra essayer de le faire à l'occasion. Bon, ce sera suivant le temps. Ensuite, on va passer au jeu que j'ai trouvé à Cultura. Je suis retourné à Cultura, tous les jeux qui étaient à 70% étaient repassés à, 4, à moins 90%. Donc tous les jeux que je vais vous montrer étaient à moins 90%. J'ai pris que des jeux PS4, car euh, bon, Cultura, à proximité de chez moi, était déjà bien dévalisé. J'ai eu vraiment de la chance de tomber sur ces jeux-là. Je vous dis, euh, c'est quand même euh, fabuleux de trop, tomber sur... Euh, sur, ce, sur le peu de jeux que j'ai trouvé là-bas euh, d'y avoir le droit moi aussi car c'est un cultura auquel il y a énormément de monde qui passe et j'ai réussi à, à trouver le bon timing pour trouver quelques jeux ensuite bon c'est pas grave donc tous les jeux moins 90% un team 2 de base était à 60 euros moi 90% de revenir à 6 euros. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si c'est eux qui m'ont donné comme ça. Ou si c'est. Parce que ça traînait. Ça a traîné suite l'après-midi dans la voiture et il faisait bien froid. Euh, le jeu, on entend qu'ils se baladent. Euh, je crois que j'ai 2-3 jeux de cultura qui sont comme ça. Alors, je pense que je les ai pris comme ça, mais je n'ai peut-être pas fait attention sur le coup, car comme ils étaient des antivols, j'ai peut-être pas fait attention que c'était comme ça. Bon, c'est pas grave. Au prix. Voilà. Ensuite, Cultura. Moins 90% le jeu Street Power Football. Il était à 20 euros. Moins 90%. Ça m'est revenu à 2 euros. Ouais, ouais. Comme je suis pas très bon en maths euh, en direct, j'ai calculé avant de faire la vidéo. Donc j'ai noté sur chaque jeu derrière à combien il m'est revenu. Donc 2 euros, Street Power Football. Jeu que bien sûr j'y jouerai jamais. Mais bon, c'est pas grave, on prend quand même. Celui-là, il a l'air d'être terrible. Enfin non, non je rigole. Hein. C'est sûr que c'est pas. Il est pourri, mais bon. Je prends que j'ai quand même pris. battleground ground à 20 euros de base, il m'est revenu à 2 euros. Donc voilà, est-ce que SwissBat? Non, SwissBat pas. Ok, ça va alors. Ensuite, Onrush, moins 90%. L'édition Day One, 60 euros de base, il m'est revenu à 6 euros avec mon petit... Ma petite note ici de, de à combien me est revenu le, le jeu, car euh, faire le calcul mental en direct, c'est pas évident. Je ne saurais pas le faire d'ailleurs. Ensuite, Zombie Army Deadware 4. Je suis aussi, malheureusement, juste là-dedans. En plus, je c'est je des jeux que je veux garder sur Blizzard, parce que je sais que c'est des jeux que je ne jamais. Mais bon, tant pis. 40 euros de base, il me revenu à 4 euros. Ensuite WRC hein, WRC wow j'ai à part euh, avant jouer au premier j'ai plus jamais joué WRC 8 qui était à 60 euros moins 90% il me revenir à 6 euros bon c'est vrai que 60 euros moins 90% c'était un calcul simple à faire euh, en direct et bon je préfère le noter car, car moi les maths ça fait ça fait 8 euh, ensuite super cross 3 moins 90% de 35 euros, il me revenu à 3,50 euros. Et voilà, sinon, la plus belle pépite de Cultura sur cette dernière des marques des soldes pour moi, c'était Punchline moins 90%. Celui-là, il se balade pas. Ouais, il Celui-là, il se balade pas. Tranquille, tant mieux. Donc, il était à 50 euros. J'ai payé à 5 euros. Voilà, pour Cultura, c'est fini. Ensuite, je suis parti à Leclerc à proximité de chez moi. Bon, ça, le clair c'est une franchise, hein. donc euh, ils ont encore pas mal de jeux PS3, des jeux Wii U, des jeux Wii euh, qui gardent, qui bradent pas trop. Bon, il y avait un, il y a, il y a, un il y a un bon jeu PS3 qui, qui me fait de l'œil. Je me dis, j'ai pas envie de le prendre même même s'il est, il est pas mal, mais à ce prix-là, ça m'embête un peu. C'est Tales of, euh, Tales of XIA 2. Il est à 20 euros la version collector, bien sûr, la version euh, Steelbook. 20 euros, bon. Pff ça m'embête un peu, je me dis ouais ça fait longtemps qu'il est là. J'attendrai plus tard si baisse si baisse tant mieux si baisse pas ou si baisse et je l'ai j'ai loupé tant pis c'est le jeu mais bon Alors, je l'ai pas pris en tout cas euh, donc voilà, je suis parti euh, le quart à proximité de chez moi qui est une franchise euh, ils ont mis des vieux jeux 36 et PS3 à 2 euros donc, donc 2 euros c'est vraiment pas cher il y en a un qui est vraiment excellent 2 euros Enfin, excellent, qui est vraiment pas mal et qui, est, qui, est, qui commence à être recherché, je pense. Donc là, je vais faire dans l'ordre. Donc je vais dire, je vais commencer par le jeu PS3. Donc pour tout vous dire, tout ce qui est PS3 et 3.6, là-bas, ils étaient à 2 euros. Donc voilà, Call of Duty Ghost sur PS3, 2 euros. J'en ai pris deux ouais ça fait tellement longtemps qu'il traîne dans ce Leclerc que je vois même le. Je sens de la poussière, on sent que c'est poussiéreux, on sent ouais, je me suis salé les doigts carrément. Je me suis salé les doigts. Je sais pas si on voit. On va pas trop, je crois, mais je me suis même, ils sont même un peu sales. Ouais, ça fait tellement longtemps que ça traîne qu'ils ont bien pris la poussière. 2 euros. Voilà. Bon, c'est pas très cher, ça va, ça vaut le coup. Ensuite, mes of Honor, Warfight, Idem, 2 euros. Idem aussi bien poussiéreux. A que je passe un coup de lingette ah, celui-là est bien hein. celui-là je crois qu'on le voit même qu'il est poussière on voit qu'il y a même des tâches euh, gire of war jugement de Rowe. Alors je sais pas si sur vidéo on voit tellement que c'est sale et des tâches je suis pas sûr qu'on voie mais bon ah, ouais, il est il y a une tâche même passer une tâche de quoi une tâche de café ou je sais pas bref ça va à traverser le jeu donc ça va c'était une tâche de saleté ça fait 20 piges qui ça là-bas je crois que certains d'entre vous depuis le temps que ça traîne était peut même pas né je pense donc, on va avoir cette petite blague à part, hein. franchement, hein. à mettre en off quand même. Donc, j'ai en continué encore. Alors, toujours pareil, 2 Ultimate Action Triple Pack. Je connaissais même pas ce, ce pack-là. C'est un pack qui réunit trois jeux Just Cause 2, Sleeping dogs et Tomb Raider. J'ai tous joué sauf Just Cause 2. j'ai jamais joué. C'est en Sleeping Dog et Tomb Raider, j'ai bien aimé. Euh, bon, je refais, refais probablement pas. C'est même, même sûr et certain. Ou si je les refais, ce sera sûrement sur PS4 et pas sur, euh, sur 3.6. Ensuite, Motor Cycle Club. 2 euros. Fourni avec la poussière, comme d'hab. Après, le petit jeu vidéo Kojima. Metal Gear Solid 5 Ground 0 2 euros. Par Contre celui-là, je sens un petit euh, un petit renfoncement. J'ai l'impression qu'il est un peu, euh, qu est un tout petit peu légèrement abîmé. Ouais, très légèrement, je pense qu'ils ont dû le stocker euh, parmi une pile d'un truc un peu lourd et ça a dû, euh, ça a dû le renfoncer un peu là. Ça a dû un peu là, donc euh, ouais, bah, je voulais goûter, mais bon, tant pis. Voilà. Surtout qu'il y en avait plusieurs et j'ai quand tu les prends, tu sais pas vraiment parce que. Pour 2 euros, tu l'as quand même mis dans des antivoles C'était quand même foutu dans des antivols pour 2 euros. Voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, 2 euros toujours, j'en ai pris 3. Ça partira à l'échange. Car je sais que ça, ça peut être recherché ces jeux-là. Et ça. Moi, je jeu là, il me plaît. Donc, voilà, bon. Pour un jeu de combat, j'essaie d'y jouer si je peux. Enfin. Ouais, ouais, j'essaie d'y jouer si je peux. 2 euros. J'en ai pris 3. C'est Persona, Arena, Ultima... Ultimax. Personne 4 Arena Ultimax 2 euros. Alors, ça, c'est de la poussière, c'est pas très grave pour bon, 2 euros. Je les ai quand même pris, franchement. La poussière pas, pas grave, je m'en fous. 2 euros. Voilà, c'est tout pour ce cas là. Enfin, c'est tout, pas vraiment. Car euh, j'ai pris ces jeux là. Euh, ma femme elle me dit, ouais, pourquoi tu t'en prends pas d'autres et tout, c'est pas cher et tout. Je, euh... Franchement, ouais, c'est pas trop tenté. Et je me suis dit, tant pis, euh... je reviendrai plus tard. Alors, je suis revenu plus tard. Il y avait moins de jeux, il restait des jeux, moins, mais il en restait quelques-uns. Sauf que cette fois-ci, ils étaient passés de 2 euros à 50 centimes. Ouais, 50 centimes, c'est vraiment une belle une belle affaire. Mais bon, il y a vraiment des belles doubles dans ces 50 centimes-là. Franchement, je crois qu'il en reste encore des doubles. à bon, 50 centimes, actuellement, là-bas, il en reste encore. Donc, je vais commencer par les jeux PS3. Enfin, il y a Ultimate Party, un jeu de karaoké. Bien évidemment, moi les chansons, je chante tellement bien que je vais me le faire, c'est sûr, et certain. C'est ironique, c'est sûr, je n'y pas. Hein. Je pas du tout chanté Ça m'intéresse même pas, même me si chanter. Donc voilà, 2 euros, apparemment il marche avec euh, avec un smartphone. doit avoir une application, un truc comme ça. 2 euros, ce jeu PS3. Ensuite, 2 euros, je me suis pris, Call of Duty Ghost. Enfin 50 centimes, excusez-moi. 50 centimes, je pense que j'ai du euros 50 centimes, donc 50 centimes comme of duty ghost Tous les jeux que je vais vous présenter là, tous à 50 centimes. Ensuite, les mêmes comme duty ghost mais sur 3,6. 50 centimes, ça mange pas de pain, effectivement. Ça mange pas de pain. Ensuite, Medal of Honor Warfighter 50 centimes. J'avais déjà pris précédemment, mais bon, je dis bon, pour 50 centimes. Avec trois avec trois jeux je me paye un café sur paris à 1,50 même si je bois pas de café donc quoi ouais, 50 centimes c'est pas grand chose une baguette ça coûte plus, plus que 50 centimes même ma demi-baguette je crois qu'elle coûte plus de 50 centimes enfin je crois ouais moi ouais, je sais même plus je sais pas donc ouais. euh, ensuite fifa 15 on y a fifa 22 et moi je suis nostalgique j'ai pris fifa 15 j'y jouerai pas du tout on va sur de, de la version 2015. J'ai pris PES 15 cette fois-ci, 2015. Celui-là, nickel, j'y jouerai pas. Mais ça, ils sont encore plus poussières, je trouve. Très, très, très poussières, ceux-là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Euh, ensuite, W2K15. Là, la majorité des jeux sera que des trucs avec le 15, que je vous présentais, 2015. Donc là, c'est pour vous dire, depuis le temps qu'ils gardent, ils étaient en rayon depuis le temps. Et franchement, je comprends pas en fait. Franchement, les franchises, ils comprends pas. Ils gardent des jeux, ils gardent des jeux. Bon, c'est pas plus mal comme ça à la fin, ils bradent, mais mais ils sont un peu hein, ils sont un peu paumés avec certains jeux. Je vois certains jeux PS3 à 40 euros. Franchement, ils partiront jamais. Hein. Mais bon, je faudrait, faudrait qu'un jour quelqu'un leur dise que c'est rien de les garder autant de temps. Ils partiront pas du tout. Ça prend plus de place qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, toujours dans 15 rugby 15 sur 3-6. Maintenant, PS4, toujours, Rugby 15, mais sans PS4. Et enfin, Rugby 2015, Rugby euh, World Cup 2015, sans PS4, PS4. Donc voilà, la dernière vague à 50 centimes, a été meurtrière, mais pas qualitatif. Elle était quantitatif, mais pas qualitatif. Mais bon, voilà, pour 50 centimes, ça, ça a dû me revenir à combien 1, 2... 3, 4, 5, l'ensemble à 5 euros. Donc, ouais. Ça va, quoi. C'est pas c'est moins cher qu'un kebab. Euh, donc, voilà. Bon. Je sais pas comment c'est passé pour vous le, la dernière partie des soldes. Bon, là, il va falloir tout ranger. Euh, pendant les soldes, j'ai pris aussi d'autres jeux que je vous ferai une autre vidéo. J'ai pris des jeux euh, sur Vinted ou autre en occasion. Je vous ferai une vidéo à part. Bon, en tout cas, euh, dites-moi comment c'est pour vous la dernière partie des soldes. En tout cas, je vous dis à bientôt. Likez si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère à très, très bientôt. Ciao. A plus tout le monde. Bye.